Je laisse devant chez ma mère et, et mon t es t es t es on, pas, on a pas. dit rencard idéal. On a ah, pas dit. Ok, <rire> bon, ok, bon. ok, okay ouais. bah Je te remercie en tout cas, un bis sur le front. Hein. Okay. <rire> <rire> c'est à tous, ici Tsukwezi, les bandes de la folie. Bonne demi Alors aujourd'hui, voyez-vous, on est avec Antoise. Alors Antoise, c'est quoi les vidéos que tu fais sur la chaîne Quel genre Moi, de vidéos euh, Des vidéos 24 heures avec ma grand-mère, ouais. un petit peu de tout. Un petit peu de tout D'accord, ok. Donc allez vous abonner, c'est très important. Et aujourd'hui, tout simplement, on va demander aux filles c'est quoi le rencard idéal avec un homme C'est parti. Salut, tu vas bien? Salut, oui. T'as une belle coupe? hein Merci. Là, on sent dans Dragon Ball Z, la Bou là. Je connais pas. Ah, tu connais pas? Merde, ok, bon. Salut, comment ça va? Ça va, fatigué. Alors, euh, pareil. Salut, comment ça va, sister Ça va et toi? T'as de belles lunettes, hein? Merci. T'as du fashion, là? Ah oui, congolaise. C'est bien. Donc, je voulais savoir, tu préfères les hommes ou les femmes? C'est à dire euh, Au niveau euh, sentimental, les hommes. Tu es attiré par les hommes ou les filles? Les hommes. Tu es attiré par les hommes ou les filles? Euh, les deux. Allez ah deux, donc tu es bi. Oui, c'est bien. Tu es ouverte. Moi j'aime bien ça. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi du coup le rencard idéal du coup Bah, déjà avec un homme. Alors, le rencard idéal, ouais, genre euh, l'endroit, euh... comment tu veux que les choses se présentent Bah, ça dépend s'il si fait beau dans un Bah, déjà dehors, dehors, enfin, ouais, déjà on se rejoint dehors, ouais, dehors, ouais. Euh, le mec bien sapé, petit cœur, ah, tout ça. Alors, ah, pour toi, c'est quoi, mec bien sapé, bien sapé, propre. propre, même comme toi C'est propre, hein oh, propre. Okay, d là Ok, d'accord, comme... ok. Par euh, contre, euh pas laver depuis 5 jours les chaussettes, hein. c'est quand même propre quand même Mais ça on les voit pas, je ça rigole. Va. <rire> Ok d'accord, ok. Et, euh, et des petit... fleurs aussi Ouais des fleurs, j'adore. Oh. Des fleurs et après faut qu'il me prépare un programme. Genre un programme assez chargé ou genre léger Ça dépend, si je suis bien avec lui, euh, chargée. Si chargé. Chargée si carrément pas, euh... Attends, ouais, quand même... Euh... Dès le premier tu veux te lancer direct. Hein. Bah oui, j'attends de voir ce qu'il a à me proposer. Ce qui vaut. Ah, ce qui vaut. Carrément. Ok. Et ton, quel serait ton rencard idéal Comment tu voudrais que ça se passe où euh, ça Quelque chose d'assez simple, un restaurant. Donc, tu euh, voudrais qu'il habite au restaurant De préférence, lui, oui. Seulement au mais... restaurant Non, pas forcément. Quelque chose de chill, une balade euh, où on peut discuter, quoi. D'accord. Euh, pas un truc euh, extravagant. Comment ça extravagant Dans quel sens rester naturel. D'accord, ok. Mais genre est-ce que t'as un lieu particulier par exemple ou un truc Non, pas spécialement. Donc ça peut être genre d'un café, dans un parc, dans une cave. Non, pas. Non, pas <rire> plus... Ok ça marche. Donc ouais, donc tranquille quoi. Genre, ouais. genre, euh, faut que le mec il soit genre pas timide mais en mode normal quoi. Ouais, pas trop collant non plus. Ah pas collant aussi ouais, Ok, mais, ça im pas. mais imagine que t'as un coup de foudre avec le gars, il peut ouais. être collant ou pas Ouais, mais il ah. y a une limite. Il y a une limite, ok. Y a une fille. Euh... Bah du coup les deux ouais du coup dans ce cas-là. Sur la place de la Concorde, j'aime bien. Ah la Concorde carrément Ouais, aux Tuileries. Mais juste se balader dans les Tuileries. Ah, pas. se balader Ah, je crois que c'est un petit restaurant compagnie. Ah, non, pas ni, pas du tout. Pas. non, non, juste se balader. Donc si un homme te fait déjà juste un peu balader, c'est bon Ouais, voilà. Ok, donc une fille à moitié Tuileries dans son lit Non <rire> <rire> quand même pas <rire> Quand même pas <rire> Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Hein. Premier premier cas en premier encart idéal cas. Ouais, avec euh, un homme. Ah, avec, euh, bien sûr, Tu ah, <rire> es <un> <rire> hétéro hein ah, <rire> Mais, je euh, voulais dire... Euh, euh, genre, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré ou c'est quelqu'un euh, que ou je ne connais autre. pas Mais comment tu voudrais que ça se passe par exemple euh, Je voudrais que ça soit... Tout d'abord, j'aimerais bien que la personne s'intéresse à moi. Ouais. Et euh, après, euh, on, ben, Et où ça par exemple Où ça Cinéma, restaurant euh, Tout dépend. Je, ben, je suis plutôt une personne très spontanée. D'accord. J'aime pas euh, que ça soit euh, organisé à l'avance. Donc si, euh, par exemple... Ben, tout d'abord, je veux que le mec... Euh, t'invite m'invite non ouais. c'est c'est à lui de c'est à lui de choisir où aller c'est pas à moi c'est lui pas. qui prend les initiatives carrément sinon sinon sinon euh, c'est ce pas moi qui porte les pantalons hein je vois. vous voyez donc euh, um, we say in English it's not me who wears the pants yes donc euh, donc je, veux, je voudrais bien qu'il m'invite et si c'est euh, quelque si euh, ça part euh, c'est un un endroit bien ou un resto cinéma tout dépend tout dépend tout dépend de la journée tout dépend de le tout dépend de le climat tout dépend bah, voilà après euh, si ça, ça se passe bien c'est une personne de très bonne personnalité une personne de caractère oui carrément une personne de mon caractère oui, hein, une personne avec des principes une personne avec euh, des valeurs et si ça se passe bien ben ça rend réussi d'accord mmh, okay. et toi oh, les femmes. T'as peu hésité hein! <rire> le programme? Bah franchement, je sais pas, au restaurant. Un restaurant direct? Ouais, un restaurant. Un restaurant comment? En français? Pas, pas, pas trop trop chic, parce que faut pas commencer déjà ah, euh, archi genre, chaud. Un petit grec quoi! Mais... Non, pas un petit grec! Hey, Mais un petit resto normal, genre Hippopotamus, tu vois. Les ah, trucs Hippopotamus, comme hippopotamus ça. ouais! Hippopotamus, ouais! <rire> ouais voilà! Ok, et ensuite. Euh... Et après, euh, après le mieux, c'est s'il offre une rose. Ah, une rose c'est obligé? Ouais, c'est obligé ça. Ah ouais! Genre les roses, euro chez les. Euh... Ouais, même ça c'est pas grave, c'est l'attention qui compte. Ok! Et toi, du coup, le rancard idéal avec une meuf, du coup, dis-nous un petit peu. Tu le mets comme ça. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais, dis-nous un petit peu ouais. le rancard idéal. De la pression. Ouais, en plus, t'as le temps de réfléchir, toi. Hein. <rire> euh... déjà, je... déjà, franchement, je dois l'amener au restaurant déjà. Au restaurant C'est euh, pareil, que... comme elle, euh... ah bah, pas trop chic. Non, parce que les restaurants, c'est mieux. Non, un restaurant chic quand même. Ah, entendez bien, toi. Le premier rendez-vous, c'est un restaurant chic. Ah. Après le reste, c'est grec. Ah, ok, début, peu, grec. au début, au moins. Parce que tu dois tu, tu un peu caché, tu vois. Ouais, j'avoue. Premier ranka. Comment tu voudrais que ça se passe Aller boire un verre dans un bar. Et tu voudrais que le garçon fasse quoi, par exemple qu'il t'invite Bah... Euh, pas forcément. Pas forcément Donc euh, vous iriez ensemble dans un bar, comme tu m'as dit, c'est ça Ouais. D'accord. Et sinon, t'as d'autres préférences enfin, Par exemple, le rencard idéal que tu voudrais Non, il faut commencer par aller boire un verre. Commencer par aller boire un verre Ouais. D'accord. Et après, on verra. Bah franchement, euh, ça dépend, hein. ouais, ça ouais, peut. Ouais. On peut même se poser aux Tuileries, aux chill, ouais. poser... Ouais, par exemple. Et pourquoi les Tuileries forcément les Tuileries? Parce que c'est un beau jardin, tu trouves pas? Parce que tu sais qu'aux Tuileries à minuit dans les buissons, euh, dans les hauts buissons, il ouais, y a des euh, hommes qui font l'amour dans les ah. buissons. Ah ouais, ouais? parce que moi je n'ai pas vu, euh... je n'ai vu ouais. <rire> ouais ça. Alors on était en soirée tu vois avec des gens et on a voulu un peu fouiller ce qu'il y avait dans les buissons et puis on a trouvé des euh... On a, on a vu des choses. <rire> mm, ouais. ouais, mais c'est vrai qu'en plus, ça, ça pisse la nuit partout. Oui, bah oui. Mais euh, non, mais bon, peut-être avant minuit. Après, euh, okay. pour euh, continuer la soirée, je sais pas. Euh, franchement, euh, franchement, on peut toujours aussi se poser chez lui. Euh, ah, chez lui, soirée quand soirée Netflix. Euh... Ah, Netflix and chill. Chill Bah <rire> ouais. ouais, moi, je suis dans la chill. Bon, on va, on va bien chiller, hein. <rire> ouais, OK. <rire> Comment tu voudrais que ça se passe Ok, euh, bah, je voudrais que ce soit simple, genre pas un resto. Euh, je voudrais qu'il me à l'aise. Tu voudrais que ce soit original un petit peu. Euh, original. Parce oui. qu'un resto c'est classique et oui. t'as dit pas un resto Ouais. D'accord. Ok, euh, un truc original ou alors euh, et un truc qui mette à l'aise. D'accord. Tu voudrais qu'il soit okay, drôle simple. par exemple Euh. Bah, oui, je vais pas me faire chier. Oui. D'accord. Et je veux qu'il soit honnête, euh, simple et intelligent. Ok. D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu. Salut, comment ça va Ça va, fatigué. Alors, pareil, je voulais savoir, tu préfères les hommes ou les femmes euh, Moi, je préfère les hommes. D'accord. Et donc, quel serait ton rendez-vous idéal, ton premier rendez-vous mmh, J'aimerais bien que ce soit dans un lieu assez original. Comme quoi, par exemple mmh, Je sais pas, un lieu culturel euh, qui serait vide rien que pour moi. Rien que pour toi et le garçon Exactement. D'accord. Et donc, tu voudrais qu'il fasse quoi, le garçon, par exemple Qu'il t'invite bah qui m'invite, qui l'organise tout euh, et, euh, et qui prennent les devants. D'accord, ok. Donc ils prennent des initiatives. C'est ça. Okay. Le lieu, le programme, je si euh, sais pas, j'ai pas tellement de lieux du moment qui vous que... fait rire et.. Euh... Ah du moment qui fait rire Ouais. Donc si vous allez dans une cave et il te fait rire, c'est bon. Ouais. ouais. Ouf. Ah, oh, <rire> atypique, atypique. Bon bah on va très bien s'entendre toi et moi, hein. <rire> C'est très bien, hein. ok. Euh j'en ai pas mais. En tout cas le dernier que j'ai eu, oui. <rire> c'était euh, au cinéma et en vrai c'est. Bah c'est bien parce que tu te parles pas mais tu sens qu'il y a une attirance ou pas du coup, direct du Ouais coup. mais pourquoi je trouve que comme de cinéma, dès le premier rendez-vous, ouais pas te mais, te mais après, tu, fais, tu, fais, tu fais tu fais autre chose, ah ouais c'est vrai. Vous avez bu oui, avant, genre un, un petit vrai verre vrai. Euh, au cinéma ou vous avez. Ouais je sais pas, euh, ouais ouais ouais. Okay. En vrai euh, après tu vas au ciné.. Euh, non mais je sais pas, ça m'est jamais vraiment arrivé, c'est euh, <rire> quand même frelou. <rire> Mais euh, parce que je connaissais tout le temps la personne avant du j'ai Ah, okay, donc c'était un pote euh, ouais, euh, OK. Mais, mais en film. C'est quoi le film C'était vraiment en plus c'était vraiment un truc nul à chier, c'était les gardiens de la galaxie. Mais... Euh, c'est nul à chier. Et du coup, ah, je me toi, suis... ça va du tout hein. Ah, mmh, vrai, je me mmh. souviens ce qui s'est passé du coup mais. Ah, okay, okay. Le, le rancard. Oh, euh, je sais pas, un dîner romantique. Euh... Un dîner au restaurant Ouais, dans un bon resto. D'accord. Et donc euh, tu voudrais qu'ils qu t'invitent et qu'il prenne des initiatives, c'est ça Ouais, clairement. Tu prévois tout un petit peu. Oui. D'accord. Et t'as d'autres suggestions, par exemple Pour un rendez-vous parfait Ouais. Non, euh, juste que dans tout le rendez-vous, tout ce qu'il dit, il le fasse. D'accord. Ok. Ou euh, idéal, Combien premier regard. Euh. Une petite bière, euh, dans Paris, euh, tranquillement, on discute euh, le soir. Donc un petit une petite sortie au bar C'est ça, exactement. Pas plus romantique que ça. Pas d'autres euh, suggestions Non, rien d'autre. Un truc simple. D'accord. Genre le lieu, le programme, un petit peu, un peu. Euh. Déjà un rencard pas idéal déjà ce serait genre cinéma, des trucs comme ça, parce ah, parce tu que tu peux pas que, parler. Voilà c'est nul ça, j'avoue. tu beaucoup, peux pas hein. parler. Pas de cinéma ok. Je sais pas, une journée de chill, euh, s'il fait beau, tu te poses dans un parc. Euh, dans un parc, normal. Tu prends un truc à manger et euh, vous posez, je prends un truc comme ça. Donc toi c'est vraiment dehors vraiment S'il fait beau, ouais. Et quand il pleut tu fais comment alors Ben tu veux aller où euh, café, c'est hmm. pas mal. Juste ah ouais un truc où on puisse parler euh, tranquillement ouais, ouais, ouais. en fait. Pour aller au calme quoi, okay. ok. Mais imagine que le mec euh, il est un peu timide et il est pas très bavard, tu es comment Bah déjà je suis pas intéressé euh... eh mmh. Imaginez, Archibogo c'est timide. Imagine c'est Brad Pitt. Non mais. Chris ça, Brown, timide L'apparence c'est pas tout. Ah ok c'est bien Très belle phrase hein okay. Idéal Ouais. Comment tu voudrais que ça se passe de, de, manière voudrais... en fait de manière inattendue en fait. Ouais. De manière inattendue D'accord. Et donc qu'est-ce que tu voudrais que euh, l'homme fasse. Qu'il t'invite des initiatives ouais, directement, et donc par exemple, qui t'amène où au restaurant? Non, pas forcément, c'est trop fiché. D'accord, un endroit que je connais pas forcément. On peut faire découvrir quelque chose. Ouais, voilà, ok. Euh, pour moi, le rencard idéal ouais. ce serait déjà une belle journée, genre une belle, une belle, belle journée. journée ensoleillée. Ah, ouais, euh, une petite balade au parc avec un pique-nique façon, façon. Je sais, on dirait pas, ah. mais euh, moi, je suis plutôt le pique-nique. Ouais, les, les pique-niques? Ouais, j'aime les pique-niques. Pique-niques Ouais, ouais Et ensuite, après, c'est quoi le reste, ensuite Et après, genre, euh, ouais. il me raccompagne chez moi, tu et vois. Après, un petit bisou sur le front. Et attends, est-ce que le mec, il monte chez toi ou... Ben non, il monte pas et chez il moi, pas. il me laisse devant chez ma mère, et moi. Il, il t'accompagne, il monte on pas On a dit rencard idéal, on a ah, pas du... Ok, bon, <rire> ok, bon, ok. Ok, ouais. bah je te remercie en tout cas, un bisou sur le front, hein. ok. <rire> <rire> en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, il un pouce bleu, commentaire et dites les filles en commentaire ce qu'est votre rancard idéal. Et important, allez vous abonner à Antoise très et important. à les deux crazy aussi. Voilà, très important. Merci beaucoup. Ciao.